Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Adéline Milando, membre du Centre international Élévation et Leadership. J'ai le privilège de partager avec vous le merveilleux culte que nous avons eu ce matin. Lors de ce culte, nous avons écouté une femme de foi. Une femme autrefois avait un emploi, mais n'était pas satisfaite de cet emploi. Et finalement, un jour, elle arrive à l'église, elle a écouté une parole qui l'a emmenée à mettre sa foi en pratique. Et finalement, aujourd'hui, cette dame a un emploi de ses rêves. Cette même dame a reçu mon mandat aujourd'hui d'exercer le ministère. Et lors de l'exercice de ministère, elle avait pour mission d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas au milieu de nous, donc le peuple de Dieu. Et pendant l'exercice, elle appelait à l'existence l'élévation dans la vie d'un homme vaillant. Mais quelque chose d'incroyable aux yeux des hommes. On n'est même pas arrivé à la fin du culte cet homme vaillant reçoit un appel à son lieu de service qui le confirmait à un poste d'élévation. Alors, nous avons loué le Seigneur. La parole de Dieu a couru avec vitesse et nous avons expérimenté cette parole. Puisqu'il est dit dans la parole de Dieu, le Seigneur envoie ses ordres sur la terre et sa parole Cours avec vitesse et nous avons loué le Seigneur parce que nous avons expérimenté cela. Alors je profite de la même occasion de t'inviter au culte de ce dimanche, le culte du changement. Au 141 de la rue Gamboma. je t'invite. Invite tes amis, invite tes parents à venir écouter les merveilles de Dieu à venir saisir ta bénédiction, de venir saisir ta destinée. Merci.